Que, parce que les né locaux la biso tozope sa apotre l'imémia, c'est une hétéronomie Donc c'est à dire tu cèdes moins autonomie na biso et pas naé du fait de sa position. Il est notre père ainsi de suite et c'est réciproque. Ce qui nous doit ligne respecter y il faut yé pa zone qui s'appelle respect et pas abattoir. Mais ce que nous avons constaté que il y avait plus de respect parce que il y a eu beaucoup de départs. Vraiment, nous avons traversé un moment très difficile. Mais non, nous ne pouvons pas nous affaiblir. Il faut tout continuer à l'économie ya C'est comme ça, les principes d'autonomie administrative, financière, technique, sauf dans les aspects juridiques et doctrinaux. Quand on parle des aspects doctrinaux, autres au total, on nions aux esali et cocher Navasteck Senabiso sur le plan doctrinal, au yo esau Mais qu'est-ce que nous n'avons pas la vie Malgré cela, il y a monné en peshaki bas makambuana. C'est ça qui a fait que continuer bas continuez à regarder la makambuana, t'imoukolo alélo yo, t'imoukolo alélo. Baso respecter bas statuté un comité directeur qui ne fonctionne pas qui n'a jamais donné un rapport quelconque on a vu les, les patrimoines. patrimoines au au poser une question tous les années il nous parle on habite sur RTS est-ce que boyo ka sous RTS na kisha soyo oh les télévisions bat tourner population kinoise de des kion et nous avons même recueilli le station radio télévision mais comment on a antenna c'est moi qui suivais les dossiers il y a eu même de gens qui sont tombés du dessus à terre. Nous avons suivi les dossiers. Et ça dit patrimoine, cité Bethel. Si coûte, soudain, quelqu'un se, se, se, se réveille. Euh, euh, Moïse se réveille. Il fait des démarches. Il n'y a pas eu un procès verbal, il y a un comité directeur qui a transféré ses, ses, ses, ses, euh, cette Et télévision. Euh, pour que ça soit transformé en siloé TV et c'est un dossier qui est brûlant aujourd'hui ils ont même obtenu des titres de propriété n'abama pas ou n'ambiso ils ont mis ça au nom de la famille Ce qui est très grave Dans bien église radio télévision centinaire oui, oui, a église, église et comme propriété privée ça, ça, ça, ça c'est un dossier que maintenant nous allons non prédirigeur ni pasteur bah pasteur ou bah contribue à bambo alors, depuis sept ans, l'église vit sous une tension. Sous une autre tension, orchestrée par le pasteur Moïse Mbie, Où a ce à a tout prix à récupérer le pango, Où est-ce qu'il est le pasteur, n'a pas si peint à mon Non, bien sûr que vous allez comprendre. Pasteur Moïse Mbie. Pour récupérer ma pango, tout ma pango est fidèle. Je suis pasteur. de place pasteur. Je suis a pasteur. -ba pasteur. Ba papa pasteur. na, na, -na, -na euh, pasteur. Moïse, papa Église, Moïse, écoute, a lancement opération mon pépé, ah Lancement opération Moïse, lancement ça veut dire quoi? Ah, Okoyeokango Donc c'est y, y a scandale Il y a crise. Alors il faut mona va bimisa n'est pas un y -il, aussi, scandale, il y a La gestion est dictée Bible. Mm. Ensuite, la loi, dans le règlement intérieur. C'est ça l'état de droit que prend le président de la République. Enlèvement. Bar... arrestation ah. bah, arbitraire, enlèvement, enlèvement. Ah bon? arrestation au enlèvement même enlèvement, arrestation, Nous sommes inquiets En tout cas euh... Pasteur Félix. Félix. Il y a eu Mais il a eu un peu de question. Il y a eu un peu de juristes. Parce que nous sommes euh, maître Thierry. n'est plutôt maître Richard. Un malin d'Azan Abisso. Donc, euh, évangéliste et juriste. Maître, na commune commis là. Au gros, micro. Voilà. Oh y a un pasteur Félix à l'aspect juridique. Parce que n'y a cas à tu écoutes tu as la to pantalon pour la maman tu jeune sœur et tu es l'église mini jeep mais tu te église à l'église cité à l'époque c'est vrai c'est ça c'est c'est ça qui faisait la force de les je sais pas curieusement na pasteur il y a des a des qui Il y a des qui y a des choses qui a des Il a qui Il y a les gens ont constaté que les gens ont en pantalon, en égypte, qui ont été en qui na en blanche, ont ont en qui qui qui alors, les émissions population, il faut comprendre parce que ça marche l'église. Ceux qui est cité Bethel, l'église où il a qui Emmanuel et qui les la faut tout comprendre. Légèreté, donc. Légèreté côté l'église. Légèreté l'église. Donc, mois, si je suis en Alors, tenue blanche, l'église Bethel et Samboué, Ville, Mobimba, Kinshasa, partout. Donc vraiment, l'église est là, na est sous la pointe. Alors, euh, tout ça, on constate que quand on doctrine ma doctrine, l'obilo a canissi, les copains flavien au Lantaki, mm. Saint-Saint-Monco et Salima qui sont Holocauste, tout ça, il y a des choses qui et tika la vous allez la doctrine à tu as de Jésus, pour na na porte, na tout dernièrement il y a fleuve tout ça Il doctrine enseignants qui vivent sur Il y a des qui cité parce que bible c'est l'actuel pasteur moïse mbi moïse mbi exactement ça la fausse doctrine la fausse doctrine est cotée à la cité doctrine Bethesda. cotée la cité de Après la mort, il y a Dans dans la cité est dans cité parce que dans Vous allez dans la cité dans place Moïse il au euh, y a, ba -ba -y -so -o -o hey, a un enseignement autre chose que l'indicent. reconnaître que le le miroir. Il faut les Il faut que les gens église. Alors, voilà. ce qui est un voilà. a hum. hum. une doctrine. est un pour doctrine. Ce est une doctrine. Puis, on peut remarquer que depuis pasteur euh, Moïse, c'est notre enfant, à Juhi, c'est lui qui nous a formés. C'est lui père. C'est lui qui nous a formés. C'est lui notre père. C'est bande qui oh. a C'est le C'est la télévision, la prédication il y a et les il y a apôtre Emmanuel Mbi, il les il bon. alors Monique euh, croyant que nouveau statut est comme comme la au contraire et comme il y a des bas texte et comme loco il y a il y a famille comme il y a famille, il y a groupe d'individus, orgueil, tout ça, et belé, belé. Toute tentative, je ne pour intervenir, toute tentative entreprise pour la réconciliation, parce qu'il y a eu la bah, commission et ça qui pour tout ce qui est dans Luca, la commission qui est dans l'église. C'est pour que le les ko ne soient pas médiate tout ça, c'est créé en, date, ça, en Mais que réconciliation n'est pas Donc, la crise des Alliés pour tenter réconciliation. Donc, Moïse et il y a Oui, mais a ok, une minute parce que déjà on débordait de 10 minutes. Elle a débordé. Ouais, ouais. Alors, eh, pour que nous nous tentative de eh, réconciliation, il est là. a bah vioana, asibino wa génération Emmanuel Biyé. que générations rebelle M23 Basila Alors, patrimoine c'est et comment détourner Après apôtres, entre parenthèses. Biso vraiment olon oyot ba collaborateur de celle qu'adna autre après liwa autre ba biso penza donc pembe ni ko ignorer to ki kuna na ba program nyoso eloko moko oyo ba tie ba societe bi so nango is allegété ba le but c'est toi quoi ba program donc il faut eloko moko esalema ki na kat na ninité na non c'est aliwa ya quelle n'a pas été notre surprise? Pasteur Moïse Mbille, dans ses communications, se proclame tantôt secrétaire permanent, tantôt représentant légal AI, tantôt et lors de la cérémonie à la funéraire, il y a un Thomas, abîmé comme euh, représentant légal légal AI. Abîmé comme représentant, non, AI était représentant légal par un groupe de pasteurs non membres à notre comité au mépris de la loi et texte de l'église. Batieliye Maboko peut bazola se biso défi oyo akomeka ko ko simbaye akokuta na biso nzela na Alors, Nico Flavian Bethel n'est pas membre à aucune plateforme au Monacana betel to zara na la plateforme était ponako parce que tu peux si conseil ba yo à la miele to... oui à la mienne ba bah, yo bah, Tu hum. to bengi bato ba sala ki on ba yo est-ce que on va payer mo billet mais comment moi j'étais j'étais avec lui je lui ai dit apotre makambu to moni na statue. Est ça, normalité. Papa n'a besoin d'obéir. N'ayez le secrétaire général m'oublie? on a Emmanuel. a de Emmanuel. Emmanuel Mais comment? Paix son son âme Richard, qu'est-ce qui se passe? Et n'a rien même dire. Richard, qu'est-ce n'a rien à dire. Richard, qu'est-ce qui se passe? Qui n'a l'historique de l'église cité sort de ces choses-là. Comment tu peux aller façonner des statues comme ça et tu mets en moule un pasteur une propriété familiale. familial. Ayokate il na a Emmanuel Mbillé, de son vivant. Il papa. So -t es -t -es et que vous avez la sonne pour la bise, et la paix comme vous avez que vous avez Richard, ce n'est pas moi, c'est le secrétaire général c'est comme ça que vous qui moi commission vous avez la commission, vous avez dans la commission vous savez que toutes les propositions qui sont données sont des vérités après l'ensemble de commission on a eu qui commission, forcer a le statut, on que dans la chancellerie et puis il y a un comment qui est nous régir avec Moïse Mille comme représentant légal en cas d'absence mais Moïse la représentante parce que ça c'est vrai Bino va mais Moïse qui est fils biologique c'est là si c'est fils biologique c'est papa Emmanuel Mbie et existe papa Emmanuel Mbie qu'il vivant et que moi à Kitanaï et là lui déranger est-ce que tu enfantillage beaucoup de critères je rempli non, remplis oui, ça. On ne peut pas rempli ça qui critère. Oui, oui, oui. me... qu Il y a un critère officiel dans statut Dans règlement. Il y a un oui oui a Il y a un problème. Il y a problème. problème. a a non, non. C'est-à-dire, tant que Bastati statut est en 2010, le statut est à l'époque de mon côté. Mm. Mais du coup, il y a un article qui fait fâcher les membres de l'Assemblée Il y a un article 39. Et le lobby, a capacité physique, morale, il y a un, exemple, y a physique, morale, un représentant légal. Quand oh, il y a un intérim, il y a représentant légal, esali, le plus jeune, il y a un membre effectif. oh le plus jeune, il y a un membre effectif, ils Bon, la statue va je dire que le plus jeune. Le plus jeune. Mais, Mais comment les Comment Comment Mais le plus jeune, il y a un membre effectif. Tant que tu t'as et là. même, Moïse le plus Alors maintenant, il n'y a pas je n'ai pas de temps, mais je n'ai pas de temps. Article 1. Article 1. Si vous avez un peu de temps, vous allez me Donc voilà un peu de temps. Ah, merci. Alors, Maître, vous voulez passer du temps, mais il n'est Donc, de temps. Donc, vous allez passer à Tony à l'autre. Et ça, vous allez parler. Article 1 est créé qui va problème. Nous avons dénoncé comme ça, comme tout enfant de Dieu. Ce que je dis, les problèmes n'ont pas de et toute la procédure biblique est salée. Tout le monde est apôtre, le pasteur Nyon, est -à -il il a posé problème. et puis il a, il a été secrétaire général. Mais en fin de compte, il pour... a continué à l'entreprise. Alors, il a maître, il maître, il Papa Emmanuel, maître, il maître, a a mais de son vivant, Etika Libongo, mais pour gars, six mois après bon bon le bon Donc c'est y a la volonté. Il y a papa, euh, mais c'est Flavien, j'en viens. Voilà, et bon parce ah, donc, que l'église okay. okay. est déjà yéke, yéke. Voilà, Et c'est ce qui a fait que mm. ouf, Tokéi, a imposer, qu'il a ordonné publiquement sous couvert a ordonner par Pasteur Moussou donc tout ce qu'on avait reproché à ah, ouais, Moïse ouais. Mie bah, lundi en gothé a bah, bah, organisé un séminaire au oh nom ton père et lors de ces séminaires il a le pasteur euh, a ouais, l'Afrique euh, ouais. du Sud a ouais, l'Awa Kishasa il a eu comme un représentant légal déjà à cette époque là malheureusement, Dieu nous a inspiré Dieu nous a dit vous sauverez l'église. Et nous avons fait une plainte à, à, au parquet général de Kishasa Matete, au instrui, de dossier est instruit euh, par l'avocat général euh, P.A. Sonam, Maman Alangi, où les faits étaient établis. Et c'est comme ça, à l'époque, il y a P.G. Maïndombe Bernadin. Pour trouver retrouver solution, qui m'a dit. Parce que tout le monde, il y a un pasteur, il y a un temps de mon qui Mais tout est dans une assemblée générale. Parce que les églises sont régies par la loi sur les aspects. Et puis par leurs textes Il y a une assemblée générale extraordinaire et communautaire. Qu'on ait obtenu le statut de 2012. Dans ces statuts-là, la plus grande victoire... Oui, oui, oui. Ce oui. qu'on dit dans l'article 20... Voilà, statut il y a 2012. Oui, oui, oui. Ce qu'on dit dans l'article 27, euh, on parle de l'autonomie. Et puis, c'est aussi voilà. consacré dans les règlements intérieurs. 7 novembre 2012. Ah. Merci. Ah. Et dans les règlements intérieurs, on a consacré les principes d'autonomie. Dans 5 ans. Bon non, non, l'église est autonome. Donc, hmm. autonome. dépendre avez voilà. j'en viens. J'en viens. Bon, à l'époque, moi, je faisais mon master hein, hmm. en santé publique et il y a eu des grands professeurs de Davar, de Namur, avec qui on a discuté sur le principe d'autonomie. Ah, voilà.